גוטמורגן אליידנו, זה היום aujourd'hui מסכת מגלא פרגמאל משנה א. העיר שמכחו רחובה של לוקחים בדמאב בית כנסת, בית כנסת לוקחים לוקחים לוקחים ספרים, ספרים לוקחים תורה, תורה ספרים, ספרים את הרחוב ורחב בהמות רהן. Bon, de, pour le père Gimel et Dalet, les deux derniers parakim de Megillah, on a fini concrètement avec les lois de Purim et de la Megillah, il y aura par-ci par-là quelques petites mentions euh, vraiment, mais pas, on a fini dessus, on va, on va en fait de, on peut dire, si je veux dire, je dirais, un gros sujet qui se qui se, un gros thème, qui va en fait se décomposer en quelques petites parties. Soit le gros thème, ça va être la lecture de la Torah et toutes les mitzvot de Betzibour, essentiellement la lecture de la Torah. Quel paragraphe lire à quel moment, comment le lire, ce sera le thème finalement. Et on va commencer en fait dans notre chapitre avec trois Mishnayot, qui sont relativement annexes, mais qui introduisent ça en fait, on va parler de la doucha de Bet euh, Concrètement, comme ce qu'on va voir tout de suite, en fait... Comment vendre des choses qui ont une doucha Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on qu'on va recevoir ensuite en contrepartie euh, Comment, d'accord et, et, et du coup, ça va être en fait le, là, le, la d'entrée en fait, pour entrer dans toutes les lois de la lecture en public. Par rapport à ça, on va parler un petit peu de la lecture de la Megillah à un moment, dans, au début du prochain chapitre. On va donc, dans, le, dans la deuxième partie du chapitre, guimel, on va voir, on va traiter concrètement de quoi lire à quel moment de l'année, pendant les fêtes et tout ça, et prochain chapitre ce sera comment lire et comment ensuite accomplir les mises à temps public, tels que le chalier tibour ou qui peut monter, est-ce que quelqu'un qui est en short, est-ce qu'il peut monter faire la Tfilah en chalir tibour ou non, ce sera tout le sujet en fait du troisième et quatrième chapitre. Pour le moment on a trois Mishnayot donc devant nous qui vont traiter des lois de comment gérer les fonds de Gloucha de la Bata Knesset. Loi très fréquente qu'il faut savoir quoi faire, concrètement, imaginez vous voulez vendre une bête à Knesset, on a un beau, on a acheté une belle synagogue dans le quartier mais qui était petite, et puis on a envie de la vendre pour aller acheter plus grand. Est-ce qu'on peut la vendre À qui la vendre Imaginez on va la vendre et puis là, ensuite ils vont nous construire dessus un bain un public, ce que ça permet, Ce sera le sujet plus ou moins général. Imaginez qu'on a vendu, on a vendu, on a récupéré beaucoup d'argent, et maintenant là on va aller acheter, ça coûte nettement cher. Qu'est-ce qu'on fait avec le supplément est-ce qu'on peut acheter autre chose avec Quoi acheter Si oui, construire un migvé, pourquoi pas On va pas parler ça dans les détails, après ça à partir de notre gmara et de la Mishnah et de la Gmara, ça va partir ensuite dans les me des sujets relativement intéressants et complexes que je ne maîtrise pas vraiment, c'est étudié la gmara, mais pas beaucoup plus. Et sujet très riche en général, quoi. Et on commence avec la première Mishnah, donc. Bne Air Shemachou Rechova Shel Ir. Les habitants de la ville, alors regardez, je vais vous faire une petite introduction en fait. Ce qu'on va voir, la Mishnah, avec des composants en deux. La première partie de la Mishnah, c'est qu'on va voir en fait toute une hiérarchie de gloucha. On va voir, je crois qu'il y a six éléments, où, ouais. On va voir l'élément qui a déjà une gloucha, mais qui est moins kadosh, qu'on va pouvoir le vendre pour acheter quelque chose de plus, mais pas pour acheter quelque chose de moins. Le, en général, c'est comme ça. On va parler Rechobachel, Ir, Betkneset, Teva, Bitpachot, Sfarim et Sefer Torah. D'accord On va expliquer bien sûr, chacun sait. Que si tu vends l'un, tu peux acheter l'autre, mais si tu, si tu mais, mais si tu vends le niveau 2, tu pourras utiliser des acheter un niveau 3, mais tu ne pourras pas acheter un niveau 1. Et il y aura une question, est-ce qu'on peut acheter le niveau 2 ou pas Quoi précisément D'accord Vous avez compris le principe On va voir, en fait, on va voir dans région des énumérants, en fait, ça fait six éléments. C'est ce qu'on appelle Rehova Ir, une, comment dire, une, une, une, un grand espace public, de la rue même, la, la, la place publique de, de la ville. Qu'est-ce qu'elle a comme doucha, On va expliquer, ça en réalité, une discussion. Il y a la place publique de la rue, il y a au-dessus, il y a la synagogue, la bêta Kénem 7, au-dessus, il y a le Aaron, l'arche où on range le Sefer Torah, au-dessus, il va y avoir les, les, les mitpachot, les c'est mitpachot, c'est les foulards, concrètement, les, les tissus avec lesquels on manipule le Sefer Torah, parce qu'il ne faut pas attraper un Sefer Torah à mon nu. C'est ça qu'on enveloppe toujours lorsqu'on met des myth pour le Sefer Torah. Avant, on enveloppait, comme encore, c'est plus fréquent chez les Ashkenaz encore, aujourd'hui chez les Sarad, en général, tout le monde achète à notre époque les, les boîtes du Sefer Torah, donc c'est plutôt un actuel, même si c'est le même principe que le myth en réalité. C'est tout ce qui touche en fait à protéger le Sefer Torah. Après, on va passer à un niveau au Dougluja supplémentaire, au-dessus. C'est les Sfarim, quand je dis Sfarim, ça veut dire les Sfarim des Nevim, des Ktuvim. Ce pas tellement fréquent dans nos, dans nos synagogues, bien que... Surtout en Israël, je ne sais pas comment c'est en France, mais chez les Ashkenazes lituaniens spécialement, euh, lorsqu'ils lisent la en public, ils lisent sur des parchemins, comme un petit Torah. Des petits parchemins avec ils ont tout, Yoshua, Shoftim, Shmuel, et, et ainsi de suite. Et donc ils ont, ils ont des, des, des, des, des vrais parchemins pour lire, ils ont déjà supplémentaire. Chez nous, on lit pour le en général, on, on lit en général avec un, avec un livre imprimé. Au mieux, il y en a qui prennent un livre imprimé avec tous les doutanars devant eux, même ça, y en a qui ne font pas attention à ça. Euh, d'accord C'est des hidurim en fait, sublémentaire, mais en tout cas, là on parle à l'époque où on lisait sur des parchemins, donc il y avait une gdoucha, et au-dessus, la gdoucha suprême, c'est le Sefer Torah, d'accord Donc on a parlé de à lire la place publique, la Bata au-dessus. Au-dessus, on a l'arche dans laquelle on range le Sefer Torah, qui a l'air à montrer Kadosh, mais c'est moins Kadosh que le Sefer Torah, parce que la c'est le Sefer Torah en fait, c'est lui qui est en haut de l'échelle. Donc, tout celui qui va être un petit plus proche du Sefer Torah, il sera, il aura une gaucha plus ou moins proche en fonction. cest si on va à l'envers, on a le Sefer Torah qui est le plus qu'à gauche. Et ensuite, on a l'annexe, c'est les Nevi'im et K'tuvim. Oui, même la Miguelan aussi. Je vous ai parlé des Nevi'im que les Ashkenazim lisent. Aussi, les Ashkenazim ont le de lire à chaque fête, ils ont une Megillah à lire, que ce soit chez Shehachim, ils la lisent en public avec une vraie Megillah, avec un vrai parchemin, ou que ce soit Kohelet à Pessah, ou que ce soit Megillah toute aussi, ils la lisent sur un parchemin à Shavuot, Kohelet à Soukot, excusez-moi, et ensuite de suite, d'accord Donc en fait, on a le top, la plus gloucha que gloucha c'est le Sepertorah, la gloucha en dessous c'est les chiffres et les nevim, la gloucha en dessous c'est le Miths Pachot, donc on a dit c'est celle qui sert à envelopper et à protéger le Sefer Torah, mais qui sont en contact direct avec le Sefer Torah. La Gdusha en dessous, c'est ce qu'on va appeler dans le Michelin la Teva, ce que nous on appelle dans notre jargon, on appelle le Haron, Tichata Haron, Tichata Ikhal, le Ikhal chez les Swaradim en général. Et le, le Ikhal, donc c'est l'endroit où on range le Sefer Torah, même si c'est l'air très kadosh, mais c'est moins kadosh que la mitpachat, parce que la Mitmachat, c'est un rapport direct, elle est en contact direct avec le Sefer Torah. Le haron, c'est là où on range le Sefer Torah, c'est plus éloigné. Et puis ensuite, il va y avoir la Beta 7 la bête à Knesset en soi-même, le lieu où on prie en public, et, et en fait, la Gdusha, la moindre, mais qui est déjà Kadosh, c'est la rehobachal qui est en fait l'objet d'une discussion. C'est quoi rehobachal Parce qu'en fait, si vous vous rappelez, quand on avait appris dans ma Anit, on avait appris que, à certaines occasions, on va prier sur la place publique. Et si on fait une prière des Pilotes sur la place publique, ça signifie qu'il y a une gdoucha sur la place publique. Puisqu'il y a une gdoucha alors c'est déjà Kadosh, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas la vendre pour faire n'importe quoi. On ne peut pas la vendre. On imagine qu'on a une place publique que maintenant on a quelqu'un envie d'acheter pour qu'on aille acheter, euh, faire ensuite ailleurs, euh, on avait construire, peu importe. On a plus besoin de cette place, euh, peu importe, on a l'occasion de, de, de construire, qu'est-ce que vous voulez, un bain public, c'est important, oui, non, pourquoi pas Eh bien non, malgré tout, on ne pourra pas. D'accord On ne pourra pas utiliser cet argent pour faire autre chose. Donc, Bene Haïr. Vous imaginez aussi que dans la hiérarchie, on en manque beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple pour construire un Talmud Torah qui a la boucha la plus grande, la route des petits-enfants, étudient la Torah qui passe au-dessus de tout, qui a la bouche à la plus haute, et ainsi de suite. Donc, ha -ir -ir. Les habitants de la ville qui ont vendu une Rehova Shalir, donc on dit la place publique. Eh bien, benamav benamav Bet Knesset, ils pourront acheter avec sa contre-valeur, ils pourront la faire monter par acheter une Bet Knesset. Mais ils ne pourront pas acheter moins que ça. D'où la discussion. Je, je laisse tomber les discussions, après je vous rapporterai bien, quelques petites précisions, d'accord Ensuite, Bethakneset ils ont eu une Bethakneset. s'ils veulent, ils pourront soit acheter une autre Bethakneset comme ça on expliquer ensuite, ou bien soit même acheter quelque chose de plus, se construire une Teïva, qu'en fait, il nous dit, euh, il ne sait pas préciser, c'était tellement évident pour eux. Aaron a codé dit le Tifriti d'accord Acheter le Aaron, le Echal, construire un Echal, pour, imaginons, on avait... On avait deux Batakneset, une qui était très, très utilisée et une qui n'était pas tellement utilisée. Dit, vous savez quoi, viens, on va vendre l'une pour pouvoir en laisser dans l'autre et construire un beau aron pour le Sefer on pourra le faire, d'accord Parce qu'une Batakneset, on va acheter un Aaron, un Aaron Akodesh, un Echal. Teiva, ensuite, on pourra vendre le Echal, si on veut, imaginez que c'est une boîte, pour l'Ocrine mid mitpachot. on pourra pour acheter des mitpachot. c'est des foulards, ça veut dire quoi on, on, on, on, on protège le Sefer pour ne pas le toucher, pour le ranger proprement et tout ça. Mit on veut vendre maintenant les, ces foulards là. L'okrin Svarim, on pourra acheter des Svarim qui sont comme le dit le Nevi Moktuvi. Svarim, l'okrin Torah. Si on est libre, on pourra aussi acheter le Sefer Torah. D'accord Mais par contre, on ne pourra pas faire le contraire. Avalim Machotorah, on pourra acheter donc un Sefer Torah. Avalim Machotorah, le Par contre, s'ils ont acheté ils ont un Sefer Torah, on ne pourra pas acheter des Svarim. Ça peut être fréquent, imaginez que, euh, par exemple, euh, quelqu'un a reçu, euh, imaginez une synagogue à Paris où il n'y a pas un, presque pas de yémanites, de, des gens du Yémen, quelqu'un il a reçu un Sefer Torah, un héritage du, du Yémen, il n'y a rien à faire avec ce Sefer Torah, il a envie de le revendre maintenant à une synagogue israélienne où il y a là-bas des de, de Thémanim, et il veut, pour l'utiliser ça, maintenant pour, ça va être l'occasion pour lui pour acheter des Nevi Muqtuvi, et eh bien il ne pourra pas le faire, il pourra au mieux racheter un Sefer Torah, même ça c'est discuté, mais je toucherai un petit mot ensuite. Sfarim, maintenant il veut vendre les Sfarim, les Sfarim ils vendent des nevim ou alors il pourra s'il veut racheter un Sefer Torah, comme son ne mais pas contre, il ne pourra pas le, passer le cloucha qui consiste à l'oïkru mitpachot pour acheter des mitpachot, Mit, des mitpachot, donc des foulards. Ensuite, mitpachot, s'il vend des, les foulards du Sefer Torah, et eh bien l'oïkru teiva, il ne pourra pas prendre une arche, une l'arche du, du Cefatoire un rond parce que c'est une Bet Knesset. Si jamais on a vendu maintenant un Echal, une belle boîte, on avait une belle boîte, un beau coffre-fort, comme c'est fréquent dans notre époque, de faire de beaux coffres-forts pour le Séfatoire, maintenant on en a une supplémentaire, on a voulu l'acheter une beaucoup plus grande, on a déjà quelqu'un qui nous a donné une plus grande, on a l'ancienne qui est là, on a envie de en le vendre à une banque, à part les de faire passer de la gouloucha. Enfin, j'en pas dans les détails. Pour le moment, où on, pour le moment où on retient le principe. On a envie maintenant de le vendre pour pouvoir ensuite acheter autre chose. Eh bien, on pourra pas acheter avec cette TVA une Beta Knesset. Imaginez qu'on a envie de construire, on a envie de financer avec le prix de ça, on a envie de financer un élargissement de la bêta Knesset. Eh bien, non, on pourra pas. Parce que la TVA elle est plus cadeau que ça. Beta Knesset, ou encore, si on a vendu une synagogue, on pourra pas prendre une place publique. Ok Sur ça, maintenant, j'ai deux précisions à apporter. Peut-être même plus, je refais le point sur la, quelques, petites, quelques petites discussions de à qui nous parlent partie par là des discussions dans la camara. La première, tout d'abord, c'est donc on a dit pour la Rechoba Chalir, la place publique c'est une marque En réalité, est-ce qu'il y a réellement une Gdoucha ou pas Le fait que ce soit que occasionnel qu'on en a eu pris en public, est-ce que ça est une Gdoucha Et je crois que là, la Lacha est retenue comme Chachamim, pas comme notre Mishnah, qui nous dit que qu'il n'y a pas de Gdoucha dans la Rechoba Chalir, donc on pourra la vendre en faire ce qu'on veut. Ça c'était premièrement. À part ça, il hein, y a. Euh, Détail que je préfère le laisser de côté pour le moment. Pour le moment, quelque chose de plus général. On a parlé qu'avec le niveau 2, tu achètes 3, 3, tu achètes 4, mais avec niveau 3, tu n'achètes pas 2. Est-ce qu'avec 3, je peux racheter 3 Comme ce qu'on a dit maintenant, on a parlé du cas par exemple, on va vendre un séfatora pour un autre Celui-ci, il est plus vieux, il n'est pas. Et quelqu'un, imaginez dans une synagogue, Sparad, ils ont envie de vendre un séfatora qu'ils ont reçu par héritage, un séfatora ashkenaz. À une synagogue ashkenaz, comme ça ensuite ils vont pouvoir utiliser l'argent pour acheter un certain. Est-ce que quelque chose qui est de même niveau, est-ce qu'on peut racheter quelque chose d'autre ou pas Ça fait l'objet d'une petite discussion en fait. Il y a un autre Tov ici qui nous dit qu'il rapporte un cassé qui veut apprendre du ramam que c'est interdit. Mais le to sociophobe, ça fonctionne que oui, on peut acheter quelque chose de même niveau. Au maximum, peut-être c'est mieux de acheter quelque chose de plus, mais en tout cas, quelque chose du même niveau, on pourra aussi l'acheter. D'accord C'est ce qu'il faut tenir. Il y a un détail important aussi dans le dans le dans le bar tenoir. Quelque chose de délicat, je préfère pas tellement... de Deux détails, en fait, en réalité. Il y a... Tout d'abord, quand on a dit que tu vas une Batekneisset pour acheter une arche, on parle que d'une 7 d'une petite ville, alors qu'il faut savoir que la il et de deux de détails, importants quand même, une, une Batekneisset d'une grande ville, elle appartient pas que aux habitants de la ville, elle appartient à tous les habitants du monde. Imagine une synagogue à Yerushalayim centrale, une synagogue, peu importe, une, même dans n'importe quelle ville qui est importante, où il y a des gens qui passent de toutes les villes qui vont, qui s'arrêtent là, la synagogue elle leur appartient aussi à eux, et pas que à ceux qui cotisent. Elle appartient à tous. Et de ce fait, ils ne pourront pas la vendre parce que si, regardez, les premiers mots de la Mishnah, c'est Bnei Aïr, les habitants de la ville qui ont dit, On n'a pas parlé qu il y a quelqu'un qui décide de lui-même. Ils se sont concertés et ils ont décidé à venir en va dans la synagogue. Mais donc ceux à qui quelque part ça appartient, ceux qui l'utilisent, ceux qui gèrent, ils ont décidé d'en faire autre chose. Mais ils ne peuvent pas décider que la moitié de la ville. Eh bien, il faut savoir, une synagogue d'une grande ville, ça appartient à tous les habitants du monde. Parce que tous les habitants du monde passent par ici. de ce fait, si tu veux réellement la vendre, il faut demander à tout le monde. Bon, tu ne pourras pas le demander, donc tu ne peux plus la vendre. Il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut savoir aussi, c'est l'histoire des Shiva Toube Aïr, Bemahamad, Anche Aïr. Il y a à l'époque, je ne sais pas exactement comment ça s'exprime à notre époque, mais il y a des... Il y avait... Euh... C'est encore rapporté au Chambourg, jusqu'à il y a il y a 200 ans présent. mais c'est plus à l'époque il y avait vraiment dans chaque ville il y avait la grande synagogue et tout et il y avait là-bas les Shiva Shiva tout va y il y avait sept députés de la ville en fait sept responsables voilà qui est là des juifs qui, qui, qui, qui, qui géraient eux les biens publics. eux ils prenaient les décisions pour tout le monde et de ce fait de ce fait alors même pour une grande ville aussi, c'est eux qui prenaient les décisions pour toute la ville c'est-à-dire on les a nommés pour qu'eux décident qu'est-ce qu'on fait avec chaque fond. Et eux, lorsqu'ils décident de vendre, ils peuvent même passer d'une douche à Chamoura une douche Kala. S'ils se conservent, c'est des gens qui font Chachamim, ils ont des connaissances en Torah, ils ont des Rachamaim et ils se concertent, ils voyez réellement c'est quoi le bien de la ville. Et ils ont même la, la capacité de, euh, de retirer complètement la douche d'une bête à parce qu'ils ont décidé qu'il va falloir construire un terrain de foot pour que les enfants arrêtent de perdre leur temps l'après-midi et qu'ils s'occupent qu sans se dévergonder. Imaginez qu'ils ont conclu que c'est ça, ils pourront même vendre une bête à pour pouvoir utiliser l'argent pour construire un terrain de foot. D'accord On a plus ou moins tout dit les généralistes de la Mishnah, et maintenant on attaque la dernière, l'avant-dernière partie, c'était des Bémotréhén, je voulais le préciser, je l'ai oublié, même avec leur supplément, c'est-à-dire en fait, même avec le supplément, le reste de la douche. Alors, imaginez comme on a, on a dit, on a vendu la on avait une petite 7 mais alors, avenue des champs Élysées, le... ouais, 100 mètres carrés, ça coûtait une fortune. On l'a vendu pour aller construire une 7 un petit peu moins centrale, beaucoup plus... Oui, et acheter, acheter sur un espace deux fois plus grand même, et il nous reste encore du supplément. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent On a dit, bon, ben, tu sais quoi, bon, regarde, tu as vendu l'argent, maintenant, tu as, as vendu la, le, le, le petit 100 mètres carrés, tu l'as vendu à 2 millions d'euros, T'as Récupéré maintenant, as, avec un million et demi d'euros, t'as construit une Bata trois fois plus grande. Il y a 500 000. Viens, on en fait quelque chose. Viens, on va construire quelque chose de public, de général. On, a, on va enfin pouvoir faire le, le terrain de foot qu'on avait dit pour les enfants. Il n'y a pas les tout vaillir, bien sûr. Donc maintenant, on a envie de, avec le supplément. Non, la supplément, il a la même doucha que la Bata Donc tu vas faire plus de la Bata Qu'est-ce que tu veux Tu construis un troisième étage, sur la synagogue, tu je sais pas quoi dire. t'as qu'à construire. Ah, tu pourras acheter si tu veux, faire un Echal, Tu pourras acheter un sefer Torah, puisque c'est une doucha supplémentaire. Ok, c'est clair. On continue. En mochrin et shel rabim le yachin, on ne pourra pas. Alors là, on ne pourra pas vendre quelque chose qui appartient à un public, à un particulier. Mais puisque moi on ne peut pas, qu'on lui fait baisser la douche Ça, c'est la vie de Rabbi Yoda. On va expliquer tout de suite. Et Amroulah Chamim, ils ont rétorqué, ils ont dit non, dis-moi. Imkén, affloimei iru Sinon, si tu commences à prendre en considération pareil. Ce ne sera pas non plus même pour une ville, grande ville, sur pour une petite ville. On peut parler d'une knesset, comme dans cette comme, comme dans tout ce que vous voulez. Imaginez que quelqu'un, il avait envie de se construire sa petite bête Bethachmessette. Soit, on revient avec euh, l'histoire, on, on va vendre une synagogue pour construire une plus grande synagogue. Et on a maintenant un particulier qui veut venir, qui va acheter sa petite synagogue. Pour lui, il fait sa fille-là tout seul, de temps en temps il fait ses minanimes, mais c'est lui qui dirige ça tout seul. D'accord Comme c'est fréquent... Euh, il y a des gens qui ont une salle d'études dans leur maison, par exemple. Euh, J'en rêve. Il y a une petite pièce là-bas où il est tranquille, il s'enferme dans sa maison, il a, il a son, ses livres, il étudie tranquillement. Mais je l'ai conseillé, il s'acheter une petite bête de Il amène ses frères de tout, tout, tout, tout en temps, il fait des minanimes, il a sa famille qui est tout. Il va là dans un il aime, il veut être mis de beaux pour parler avec HM tout seul. Et donc il a une. Il a sa. Il a, il a sa, Donc là, il, il veut s'acheter une bête personnelle avant elle appartenait au public, maintenant elle veut devenir une bêta-canesèque personnelle. Le public, lui, est intéressé par vendre cette bêta-canesèque, pour pouvoir la construire plus grande, comme on a dit. Et bien, il ne pourra pas vendre. Alors, marc sur selon la il ne pourra pas vendre. Parce que le fait qu'il y ait un public qui prie, la Shrina, elle descend a du public Anashrina, Shora et a Mithor, et comment c'est Et non, et non, et non, et non, et non, et non, non, et non, et non, et non, et donc c'est Elohim Nitsav Badatel. Les spot, on déduit là-bas Badatel, Adat Koraf, non, non, non, que quand il y a dix personnes, la Shrina, elle est Elohim Nitsav Badatel. La il réside là où il y a la Adat Hachem. Dix personnes. Si c'est tout seul, c'est il y a moins de résidence de la Shrina. Monsieur, je crois qu'il y en a toujours, même quand on est tout seul, même lorsqu'on est tout seul, comme c'est écrit dans le Kavot, Même un seul qui étudie, il regarde même deux, mais quand il y a dix, il y a plus de Gdusha. De ce fait, Abhiyoda dit, écoute, si c'était public, tu ne fais pas passer en privé. Ça, c'est la vie de Ruudah. on dit, quoi tu sais quoi, tu commences à entendre ces considérations pareilles, alors moi, je vais te dire un autre pas Un endroit où il y a 150 personnes qui prient, c'est mieux que 120. Et 120, c'est mieux que 80. Donc, dans ce cas-là aussi, tu vas continuer à dire, tu vas dire, eh, attends, attends, deux minutes deux. Vous voulez acheter une bête à Knesset, là. Pour le moment, on avait la grande synagogue du quartier euh, Sfarad, il y avait 200 personnes. Et puis maintenant, vous voulez la vendre aux achetés. Comment vous êtes, vous, à 80. Ah, non, on ne peut plus vendre parce que 80, ça fait moins que 120. Non, euh, c'est pas, pas du tout. Ça ne comme ça. Décart un endroit qui reste dans sa gloucha avec ses fonctions pour lesquelles on l'a prévu, eh bien, on pourra le vendre selon Tratramim. À du moment, ouais, et même de ce fait, puisque es toi, Abioda, tu es d'accord, même toi, Bioda, tu es d'accord que de 120 à 80 personnes, c'est pas un problème, parce que dès qu'il y a 10 personnes qui prient, à la gloucha, sache qu'en réalité, même si réellement il y a plus de gloucha encore qu'il y a plus de personnes, eh bien c'est le même principe aussi de 10 jusqu'à même une personne qui va rester dedans, c'est pas grave, ça fait pas réellement, c'est pas une considération, c'est pas une vraie perte de gloucha, d'accord et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la raconte tout cela.